Bonjour à tous les trois. Notre jeu sérieux numérique Survive on Mars a été sélectionné pour la journée de l'innovation. Votre mission est de nous y représenter dignement. Grégory Michnik, vous planterez le décor en évoquant le scénario du jeu, nos bases et vaisseaux, ainsi que les personnages. Mélanie Fenard, vous aborderez les missions confiées à vos élèves, leur travail et leur création. Virginie Marquet, vous nous expliquerez comment et pourquoi nous avons développé les collaborations multiples entre classes. Ceci est un ordre pour mission.